Ah, il arrive juste trop tard. Alors voilà, bah, il. C'est pour les, les chantiers. Ah, regardez, lui, il arrive en mode temps, il voit qu'il n'y a pas le chemin, mais il va klaxonner, klaxonner, klaxonner, klaxonner. klaxonner. Et ça va être trop. On voilà, mon ami Rajendra qui est là. Euh, lignée, très bonne lignée de prof de yoga. On viendra chez lui après, vous verrez.